OK, bon, on essaie encore une fois. Donc, bienvenue à cette session sur le système de formation de gestion pour la logistique avec uh, DHIS2. Uh, moi, c'est Bruno Horst, je suis uh, responsable pour les, euh, le, la gestion de, des formations uh, logistiques dans le système dhs 2 Et je travaille très proche avec George Maguire, uh, ici au Centre HISP, à l'Université d'Oslo. OK. Un moment. Faut partager ici. Est-ce que ça va OK, donc pour la troisième fois, bienvenue. On va parler de la logistique des HS2. <rire> ouais. Third time's a charm. OK, donc moi, Breno Horst, George Maguire, on travaille avec le logistique euh, ici à l'Université d'Oslo. On va présenter quelques fonctionnalités euh, très vite. Il va faire une démo d'une de des, des, des fonctionnalités. Après, on va passer à Abdoulaye Maiga de l'équipe HISP euh, Western Central Africa, qui va présenter l'interopérabilité au Mali. Euh, et après, à Monsieur Jean-Pierre Salé du Bénin, qui va aussi montrer une implémentation au Bénin avec les données logistiques. J'ai déjà très peu de temps parce que j'ai utilisé trop avec euh, les détails techniques, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on utilise DHS2 pour la gestion logistique? Et euh, je vais passer par quelques exemples. Un des euh, principaux euh, avantages, c'est euh, d'utiliser le système qui est déjà utilisé pour la l'information en santé. Il a déjà une infrastructure, euh, des outils, des gens qui, sont, euh, qui ont des compétences pour mettre en place. Euh, le système et après au niveau des utilisateurs sur le terrain euh, si vous avez un infirmier, un agent de santé euh, qui utilise le système pour faire la, la saisie de données en santé, euh, pour ajouter quelques peu données en logistique euh, c'est un très euh, petit euh, effort pour avoir beaucoup d'informations qui peuvent améliorer la gestion logistique globale et aussi pour faire la comparaison l'analyse avec les les systèmes ou, ou les données en santé. Il y a aussi la question de coût de pouvoir arriver, de, de faire une implémentation avec des outils, Il y a toute l'infrastructure qu'il faut mettre en place pour faire cette saisie au niveau des, centres, des, des, des niveaux sanitaires, des centres de santé. Euh, ça sera beaucoup plus effectif d'utiliser un système qui est déjà sur place. Et après pour cibler les données en logistique et aussi, comme je, je viens de dire, les compétences qui est déjà établies dans le pays dans l'équipe d'HS2, l'équipe HISP qui peut appuyer. Le contenu, de quoi est-ce qu'on parle? Et je vais passer un peu plus en détail après, mais c'est au niveau sur le terrain, c'est ici l'utilisation de, de l'applicatif Android, donc le mobile, pour faire la gestion de stock, gestion de température, d'équipement biomédical, euh, le contrôle de qualité avec euh, la capacité de faire leur, euh, la saisie de euh, GS, euh, GS1 pour les, les médicaments, euh, l'intégration des tableaux de bord hein, pour euh, gérer euh, euh, les activités et après en catalogue avec les produits qui sont disponibles. Et comme je viens de dire plusieurs fois, on cible le point final de la chaîne d'approvisionnement, les, euh, les agences sanitaires, les hôpitaux et les centres de santé. Donc à, à la gauche, c'est la, euh, la colonne avec l'information ou les données logistiques. Et on vise une interopérabilité avec un système dédié pour la logistique. On, euh, la recommandation, ce n'est pas de faire toute la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans DHS2. C'est plus que le système peut euh, faire d'une façon efficace, mais de faire l'interopérabilité pour avoir tous les, euh, les avantages du système à ce niveau. Le, le niveau qui a peut-être moins de ressources, un peu plus difficile d'accéder avec un système central. Et après, avoir le système central... en Uh, Sigel uh, ou un ERP qui est dédié pour faire cette fonction de gestion d'entrepôt de, et toutes ces fonctions un peu plus avancées. Uh, et après, très rapidement, avant d'entrer dans le, le démo de, de Georges, c'est la gestion du stock avec les données uh, agrégées. Donc, ici, on peut faire le reporting uh, pour des produits uh, uh, hebdomadaires, mensuellement, ou quoi que ce soit, les, les périodes pour toutes ces données qui sont utilisées dans le système. et nous sommes montrés de et ça c'est déjà disponible et on peut le mettre en place aujourd'hui. Après la gestion du stock par euh, transaction avec un un, applicatif, ou, ou, un app qui est dédié pour faire la distribution et les corrections de stock, euh, on vient d'avoir le code et on va intégrer ça dans le système pour, pour avoir cette fonctionnalité euh, complètement euh, intégrée dans le système. On espère avoir ça euh, en octobre ou le plus tard, en, en, dans l'avril euh, de l'année prochaine. Après, la, la relève de température avec euh, des sensors pour euh, avoir ça intégré aussi dans le système avec Bluetooth. C'est euh, une autre fonctionnalité que nous sommes en train de développer, qui n'est pas tout à fait prêt, mais nous sommes en phase de pilote et on essaie d'améliorer. La gestion d'équipements biomédical d'équipements de chaîne de froid, ça c'est déjà complètement euh, euh, disponible et on peut la mettre en place aujourd'hui pour faire la totale suivi de euh, l'installation d'équipements, la gestion et après la fin de vie quand l'équipement, euh, on, on jette l'équipement pour tout qui est équipement biomédical euh, ou euh, de chaîne de froid. Le contrôle des médicaments avec euh, les codes barres euh, GS1. Donc, le contrôle n'est pas encore là. Il faut lier avec une base de données, mais nous, nous avons maintenant la capacité de faire, la, de lire et après avoir tous les codes euh, pour le produit, euh, l'expiration, euh, le code série et euh, le l'eau euh, pour chaque médicament. Et en, euh, nous envisageons l'utilisation au centre de santé pour faire le contrôle de qualité finale euh, pour tous les produits euh, et tous les médicaments. Après les tableaux de bord qui sont intégrés, donc on peut faire ça disponible pour les utilisateurs qui sont en train de saisir l'information, il peut aussi avoir ce genre de tableau de bord pour montrer quelles sont les performances euh, dans mon centre. Ils ne font pas justement la saisie, mais il peut aussi avoir des informations directes qui peuvent aider pour faire des, des, euh, des décisions, prendre des décisions, améliorer euh, les performances dans le centre ainsi qu'au au niveau plus, plus haut, au niveau de district et central. Et après, dernière, c'est le catalogue avec des produits et quelques informations sur chaque produit. Donc, tout ça, c'est disponible dans notre dé, euh, serveur de démo qui vous avez euh, accès. Et je vais montrer le, le lien, je vais partager avec vous que vous pouvez entrer et déjà utiliser euh, euh, ces outils pour voir comment ça fonctionne et voir s'il y a la possibilité de, de, de les mettre en place pour améliorer la gestion de la logistique de façon générale. Encore une fois, l'approche, c'est l'intégration. Donc, c'est utiliser des H2 pour ce on peut faire de façon efficace euh, euh, dans les centres de santé, euh, au niveau des agents communautaires et, et, et les hôpitaux. Et après, d'avoir au niveau central et régional un système de gestion logistique qui est dédié pour, pour ça. Et le travail est euh, fait en partenariat euh, avec l'assistance de, de Stella Center, qui est en collaboration avec euh, l'Université de Basel, euh, Swiss TPH, l'Institut de santé tropicale euh, en Suisse, et Nova Artis. Et mon dernier slide avant d'entrer dans le démo, c'est le site pour les serveurs. Vous pouvez entrer déjà, accéder et tester les fonctionnalités que je viens d'écrire. Je vais aussi partager par uh, courriel, ça sera aussi disponible dans le sketch mm -hmm. après. Donc, je passe très vite au euh, à, à l'app pour la transaction, la, la gestion du stock par transaction. Et Georges peut faire la suite pour montrer comment ça fonctionne. Ok, je vais faire une démonstration très rapide avec mon, ma petite pharmacie. C'est mon... <rire> ah, C'est euh, mon beauty case. OK, Je... c'est l'app qui a été développée par BioSystem pour les CICR, pour les cas rouges, et c'est lancé euh, lundi. Ça va être mis en place dans sept pays, 50 hôpitaux et cliniques. Et c'est très simple. On peut distribuer. On peut jeter si c'est périmé ou endommagé et on peut faire une correction. Je vais juste montrer une distribution. On doit simplement sélectionner la distribution. Après, on peut voir les organization Unit. C'est Real Time Stock. C'est automatiquement euh, montrer la date d'aujourd'hui. Après, je vais distribuer à les, aux enfants, bien sûr, le chocolat euh, pédiatrique. Après, procéder. Maintenant, je, je peux chercher l'article chez les chocolats bleus. Euh, vert, rouge et jaune. Je vais prendre les bleus parce que c'est plus simple de prononcer pour moi. Euh, je peux sélectionner un par un. Euh, euh, je peux faire une recherche ou je peux faire le scroll up and down, mais le plus simple de, est d'utiliser les barcodes. Je vais ouvrir le barcode scanner, chercher les barcodes pour le... C'est hein, si en excusez-moi. Pas de place l'ordinateur. Ah, ça marchait. OK, maintenant je peux voir que j'ai encore 3, 7, euh, 36 en stock. C'est pas correct. <rire> je dois faire une correction. Mais en tout cas, je vais prendre deux chocolats, par exemple. Je vais simplement entrer deux. Et après, je peux voir euh, tout de suite que il reste euh, 31. Ce pas correct. Euh, et après, je vais simplement vérifier la quantité et c'est terminé. Je peux voir les stocks qui restent. Et après, je peux faire ça pour tous les articles et c'est rapide et je n'ai pas besoin de remplir les, les stocks. C'est tout. Merci. Bon, donc on essaie de montrer quelques outils qui sont très simples mais efficaces pour la gestion de stocks et gestion d'équipements euh, au niveau euh, de terrain, de centres de santé, agents communautaires. On essaie de faire des outils qui sont... On peut implémenter d'une façon simple et efficace. Bienvenue. <rire> et euh, donc, euh, si vous avez plus de questions, c'est juste nous contacter. Vous pouvez déjà accéder le, le site, le serveur pour euh, faire vos propres tests. Et euh, c'est ça qu'on essaie de vous partager aujourd'hui. Maintenant, je passe la parole à Abdoulaye Maïga de, de l'équipe HISP Western Central Africa, qui va parler de l'intégration avec le système Medexis. Bon. Super. Merci, Bruno. C'est bon euh, la réception? Ok. Merci, monsieur dames. Bon, bonsoir. docteur Abdoulaye Maïga, implémentaire d'HS2 à ISP, Central Africa, basé à Bamako, au Mali. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous euh, l'expérience pilote d'intégration DHS2 Medexis euh, pour améliorer euh, la disponibilité des médicaments au niveau local. Comme George l'a dit, l'accent est mis surtout le point de distribution et des médicaments. Donc, euh, rapidement, euh, on va rappeler un peu l'organisation structurelle du système de santé du Mali. Aussi, vous décrire un peu le schéma actuel de la gestion des données euh, avant cette intégration. Et puis, vous parlez un peu de l'approche d'intégration DHS2, MEDEXIS, ILMAS, et à ce niveau, qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette intégration et quelles sont euh, les prochaines étapes. Alors, pour euh, ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter le Mali, d'abord, donc, juste pour vous dire que le Mali, c'est un vaste pays de l'Afrique de l'Ouest et la population est estimée à un peu plus de 21 millions, 600 000 personnes, avec 11 régions et 75 districts sanitaires, avec un peu plus de 1 800 établissements de soins, et toutes catégories confondues. Donc. Les objectifs du système de santé du Mali, c'est, premièrement, améliorer l'état de santé des populations afin qu'elles puissent participer activement au développement économique du pays. Le deuxième objectif, c'est centré sur l'extension de la couverture en mettant un accent sur l'accessibilité des services. Et le troisième objectif, c'est surtout la viabilité et la performance du système. Alors, pour atteindre ces objectifs, des stratégies sont développées. Entre autres, la participation communautaire à la gestion du système et à la mobilisation financière, y compris les recouvrements de coûts. Comme stratégie aussi, il y a la garantie de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments, surtout à rationaliser leur distribution et la prescription. Et aussi comme stratégie, la promotion des secteurs privés et communautaires qui viennent en complément aux structures publiques dans, dans, dans l'offre des services. Alors, concernant l'organisation des soins, le Mali a une organisation pyramidale. À la base, nous avons les structures, on va dire le premier recours, le premier contact euh, qu'on appelle les, les CSCOM, Centre de santé communautaire. En plus de ça, vous avez d'autres formations privées, communautaires qui participent à ça. Donc euh, si la prise en charge dépasse, on va dire, les compétences ou parce qu'il n'y a pas le plateau technique pour faire les soins, il y a la référence qui est faite au deuxième niveau, euh, on appelle les hôpitaux de district, okay, euh, qui constitue la première référence. Et puis, vous avez aussi à l'état supérieur les hôpitaux régionaux qui ont aussi un plateau technique plus étoffé que les hôpitaux de district. Et euh, au sommet, nous avons des hôpitaux spécialisés pour la prise en charge qui constitue la troisième référence. Et au premier trimestre de cette année, ça, c'est un peu les effectifs par rapport aux structures au Mali, envers les structures publiques et parapubliques. Les structures privées sont en couleur orange. Et nous avons aussi des agents au niveau communautaire qu'on appelle les AEC, agents de santé communautaire, qui participent aussi à l'offre des services avec un certain nombre de paquets qui a été défini. En ce qui concerne la gestion des données logistiques, actuellement, le circuit est présenté comme tel. Nous avons des agents qui transmettent les rapports physiques au CSCOM concernant les citations de stock, les statuts de stock. Donc, le CSCOM saisit les données de compte rendu de gestion de façon mensuelle dans le DHS2. Au niveau également des districts, nous avons ce qu'on appelle les dépôts répartitaires de cercle, donc eux aussi qui rapportent la situation des stèques dans le DHS. Et aussi, euh, au niveau régional et puis central, nous avons euh, les magasins de, de, de la pharmacie populaire et ces démembrement aussi qui rapportent dans le DHS. Ça, c'est un peu le circuit de l'information. Ce qui manque ici, c'est peut-être le circuit de l'approvisionnement qui, qui suit un peu le sens inverse, donc à partir de la pharmacie populaire qui a des démembrements dans les régions. Donc, les dépôts répartiteurs de sel sont ravitaillés, ainsi que les formations sanitaires. Donc, sur une base mensuelle, ces données sont collectées à travers un canevas qu'on appelle le CRGS, le compte rendu de gestion des stocks. Donc, nous avons les items classiques ici de la gestion des stocks, quantité reçue, quantité utilisée, etc. Donc ça, c'est des formulaires customisés et personnalisés qui ont été configurés dans DHS2 pour la collecte des données. Alors en ce qui concerne l'analyse, euh, permettez-moi ici, ce qu'on n'a pas dit, il y a un transfert de données entre DHS2 et une autre application qu'on appelle OSP Santé pour faire le suivi et puis faire des analyses logistiques à travers les dashboards. Donc, quand les données sont saisies dans DHS, le transfert se fait. Donc, nous avons des, des analyses de César qui sont euh, visibles au niveau de l'autre application qu'on appelle OSP Santé, où nous avons, par exemple, le pourcentage d'établissements qui sont à rupture de stock ou même les mois de stock disponibles. Et aussi, d'autres analyses de César, où nous avons, par exemple, le pourcentage d'établissements à risque de rupture par rapport à une molécule, etc. Donc, ça, c'est actuellement ce qui se passe par rapport à la gestion des données logistiques au pays. Donc, concernant euh, l'intégration d'IHS2, euh, Medexis, ILMAS, il euh, faut rappeler le contexte dans lequel se passe cette intégration. C'est Au Mali, depuis euh, 1995, il y a un schéma directeur euh, d'approvisionnement et de distribution des médicaments qui existe. Qui a connu des révisions, certes, et dont la dernière date de décembre 2021. Donc, ce schéma a pour but d'assurer la disponibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire et aussi à des coûts compatibles au pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est le but de ce schéma. Et aussi, à travers ce schéma, les rôles et les responsabilités des différents acteurs sont clairement définis pour mieux organiser le système. Mais malgré ce schéma, des difficultés demeuraient par rapport à la disponibilité des produits et aussi l'accessibilité des données à temps. Une chose est d'avoir les données, mais quand ça vient tardivement, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui fait qu'en 2014, le pays a opté pour euh, une application web, OSP Santé, pour améliorer la gestion des de, de, de données des stocks. Donc, euh, aussi en 2016, la plateforme DHS2 a été adoptée comme plateforme nationale de gestion des données qui devrait intégrer les données de tous les programmes. Maintenant, il fallait alléger la charge de travail des utilisateurs pour ne pas faire de double saisie OSP DHS. Donc, il a été décidé de faire une intégration. C'est une communication, on va dire, entre DHS2 et OSP santé. Ce qui fait que les données sont collectées dans DHS, mais les dashboards, les analyses sont, sont visibles au niveau de OSP santé. Ça, ça a été fait en 2017. Maintenant, euh, OSP, à l'origine, n'a pas été conçu pour faire euh, ce qu'on appelle euh, la gestion informatisée des, euh, des intrants et le mouvement des stocks. Donc, il y a ce gap qui est là, qu'il faut combler. Ce qui fait qu'avec l'appui du projet USAID-Kenya-Sinsiwale, qui est un projet de renforcement du système de santé pour cinq ans, dont la mise en œuvre est assurée par un consortium dont IPLUS Solutions, je crois que Père avec nous ici. Donc, dans ce consortium, IPLUS est responsable de l'amélioration de la gestion et des au niveau local. Donc, dans ce cadre, il y a eu des concertations avec la direction de la pharmacie et du médicament pour apporter les maillons manquants à la gestion informatisée des inventeurs des stocks de produits. Donc, au terme de cette discussion, qui a quand même pris énormément de temps, on va dire, parce que ça va faire une année, donc, le choix a été fait d'utiliser Medexis pour cette gestion informatisée des inventaires des stocks. Ainsi, comme l'a dit tout à l'heure Bruno, il faut toujours bâtir à partir de l'existant et que Medexis aussi devrait trouver sa place dans l'architecture du système d'information du Mali. Il a été décidé de faire une interopérabilité entre dhs 2 et Medexis. Donc, avec cette intégration, le nouveau schéma euh, se présente ainsi. Alors, les CSCOM vont toujours continuer à rapporter les données dans DHS. Ce flux ne, sera, ne, ne change pas. Et cette fois-ci, au niveau DRC, Medexis va être pleinement utilisé pour faire oh, la gestion informatisée, pour suivre les mouvements de stocks. Et à travers l'interopérabilité entre les deux plateformes, donc les districts aussi ont accès aux données de CSCOM. Ils peuvent juste, sur la base des de rapports, des données à rapporter, tout de suite, faire ce qu'on appelle le push supply model. Donc, cette façon, on est plus passif à travers déjà les analyses de données, les districts peuvent envoyer à travers des notifications aux formations sanitaires pour demander des, de, des réapprovisionnements par rapport aux produits. Et donc, le, survie, le circuit de ravitaillement, c'est toujours le dépôt central qui va ravitailler les dépôts régionaux, etc. Ça, c'est les, les flèches en rouge ici. Donc, OSP va continuer à recevoir les données du DHS pour afficher les dashboards. Donc, il n'y aura pas de, de changement à ce niveau. Alors, Ici, on a mis l'accent sur la coordination et le cadre de collaboration de, de, de cette intégration parce que c'est très important. Comme je l'ai dit, les, les premières discussions ont commencé il y a une année. Donc, dans, dans ce processus, eh, le rôle des, des différents acteurs ont été clairement définis. Euh, le ministère, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, assure le leadership de, de, de, de, du projet, coordonne les activités et collabore aussi étroitement avec d'autres structures. Parce que euh, l'organisation du, du système au Mali est un peu complexe. Nous avons en réalité des sous-systèmes qui constituent les systèmes d'information sanitaire. Et quand vous prenez ces sous-systèmes, ce n'est pas la même entité qui est responsable de ces sous-systèmes. Donc, dans ce genre de projet, donc la collaboration entre ces différentes entités elle, elle est très, très importante. Iplus Solutions, qui est, qui est euh, le soutien, euh, financier à travers le projet Kenneassi-Sivolé, mais aussi technique, parce que tout ce qui est développement côté Medexis, donc oh, c'est leur rôle. Et puis oh, pour cela, je crois qu'ils appuient le, le système à travers aussi les développeurs euh, comme Nuno, qui est, qui est basé au Portugal. Expo, euh, nous avons un bureau au Mali qui est chargé de l'implémentation de la solution, et puis faire euh, tout ce qui est configuration sur le serveur du Mali. Et les formations, et puis faire, faire le suivi euh, du, du processus. Et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec euh, l'équipe technique DHS2 du Mali, parce qu'au Mali, il y a une équipe euh, technique d'administrateurs qui ont aussi euh, les compétences pour faire euh, toutes les configurations, les paramétrages, etc. Évidemment, l'Université d'Oslo, euh, qui nous a pu conseiller dans ce processus et qui continue aussi à développer des solutions dans DHS, donc Bruno et George viennent de vous montrer quelques exemples. Donc Ça, c'est un peu le cadre collaboratif de, de, de cette approche d'intégration. Alors, c'est commencé, c'est toujours en cours, mais ce qui a été fait jusque-là, c'est que déjà il y a eu un consensus sur le modèle à implémenter au Mali. Parce que, comme je l'ai dit, ça, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Comment on va faire cette intégration? Quelles sont les fonctionnalités à retenir? Qu'est-ce qu'il faut implémenter pour ne pas faire des doublons avec OSP, etc. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, mais au terme, il y a eu un consensus sur le modèle. Et aussi, ce modèle a pu être configuré sur un serveur test, qu'on a testé aussi avec succès, où la communication avec Medexis se passe très bien. Et aussi, il y a eu un atelier à Bomaco au mois de mai dernier pour présenter euh, cette configuration et discuter avec la partie nationale et recueillir les feedbacks et puis les, les quelques observations qu'il faut intégrer à, à la solution. Donc, aussi, il y a la documentation pour faire cette configuration, tout ça qui, qui, qui, est, qui est disponible. Donc, il reste des choses à faire. Ici, on a voulu juste représenter ce qu'on va faire très prochainement, dans les trois, quatre prochains mois. Donc, il s'agira de faire la configuration sur le serveur DHS2 du, du Mali. Actuellement, la solution a été testée sur un serveur local de l'université. Ensuite, former les formateurs pour pouvoir aller à l'implémentation et une mise à échelle. Donc, dans un premier temps, on va aller crescendo. On va tester euh, la solution dans quatre formations sanitaires d'un district. Et, aller, et puis, à terme, aller dans euh, 28 euh, districts appuyé par le projet. Voilà. Donc, euh, merci, c'est ce qu'on a voulu partager avec vous. S'il y a des, des questions, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Abdoulaye Maiga. Vous avez, euh, oui, vous pouvez poser des questions après, parce que maintenant, on va passer à Jean-Pierre Salé de Banin qui va partager son expérience aussi avec DHS2 et les données logistiques. Jean-Pierre, si vous voulez partager ton écran, ça sera... Ok, euh, attendez, je vais essayer. Euh, vous me dites quand vous voyez. Oui, c'est bon. C'est bon. Allez, je vais mettre en mode de présentation. Parfait. Ah, excusez moi. Vous avez 15 minutes. D'accord, je vais essayer. Merci. Bonjour à tout le monde et merci de nous me donner l'opportunité de présenter donc, ce qu'on a fait au Bénin. Euh, donc, je suis Jean-Pierre Salé. Je me suis mis comme consultant parce qu'en fait, j'étais le directeur de projet au Bénin jusqu'à il y a un mois et demi. Maintenant, je suis à la retraite, si vous voulez tout savoir. Mais bon, je vais continuer un peu à, à appuyer le, certaines activités. Euh, donc, voilà. Euh, donc, le Bénin, oui, alors le Bénin, euh, rapidement, pays de 12 millions d'habitants, Afrique de l'Ouest, euh, il y a 12 départements okay, dans, dans le pays euh, et qui, il y a 34 zones sanitaires qui sont un peu l'équivalent des, des districts euh, et euh, il y a à peu près euh, 1000 formations sanitaires publiques et 500 privées. Et en plus de ça, il y a à peu près 4000 euh, relais communautaires. Donc, ça, c'est un peu le, le, les structures sanitaires au Bénin. Donc, voilà. Alors, euh, comment on, euh, on a été impliqué dans, dans la, la mise en œuvre, euh, appuyé la mise en œuvre du DHIS Alors, le DHIS était déjà implémenté au Bénin euh, pour recueillir les données euh, euh, d'information sanitaire. Euh, avec des indicateurs euh, traditionnels si j'ose dire alors il y avait quand même euh, il y avait un formulaire de, de rapportage euh, qui s'appelle le formulaire A7 et euh, qui était utilisé pour des produits traceurs pour à peu près 54 produits traceurs euh, donc ça c'était un peu la, la, la situation qu'on a commencé à être impliqué euh, donc déjà on, on a fait pas mal de choses alors les, les défis euh, c'est que Bon, comme on le sait, pour générer, générer certains rapports avec le DHIS, ce n'était pas évident, tout le monde ne sait pas utiliser les tableaux croisés, etc. Euh, D'autre part, un autre défi, c'était que l'enregistrement des données dans le DHIS est ouvert. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un pouvait revenir dans le système et puis changer les données. Euh, bon, Comme j'ai dit, au départ, c'était 54 euh, produits traceurs. Il a fallu le mettre à jour. Euh, et euh, on s'est rendu compte aussi que bon, n'était pas utilisé par tous les programmes. Euh, un autre défi, c'est que il y a chaque zone sanitaire, ont euh, ce qu'ils appellent un dépôt rapportiteur de, de zone sanitaire, et y a, ils utilisaient euh, dans tout le pays. En fait, il y avait au moins trois, trois systèmes différents euh, qui étaient utilisés pour la, pour la gestion des données, mais aucun de ces systèmes n'était interopérable avec le DHIS. Euh, et d'autre part, il y a la sauvage, Avant, ça s'appelait la CAME, Maintenant, ça s'appelle la au Bénin, C'est-à-dire, c'est le magasin central. Euh, il y a un magasin central et trois magasins régionaux. Euh, il y a aussi, il n'y avait aucune visibilité sur la disponibilité de, de ces intrants au niveau national et, et régional. Donc, un peu, c'était la situation euh, en termes de, de, de flux des données logistiques. Voilà comment ça marchait, c'est-à-dire qu'il y avait les, les formations sanitaires qui rapportaient au niveau des dépôts de répartiteurs, et les dépôts répartiteurs envoyaient ces données dans le DHIS, comme je vous montrais, c'est la CAME qui est maintenant est la SOVAP, il faudrait changer ça, euh, il n'y avait aucune relation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fallait savoir que les formations sanitaires rapportaient sur le formulaire A7, mais les dépôts répartiteurs de zone eux-mêmes ne rapportaient pas leurs données. D'accord Donc, c'est un peu bizarre. Donc, on n'avait aucune visibilité, euh, si vous voulez, de, de ce qui se passe au niveau des, euh, des, de, la zone, euh, de, de la zone sanitaire. Donc, euh, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a développé… Euh, alors, ça, ça a été fait, euh, euh, financé par l'USAID, avec un projet euh, euh, qui s'appelle GSETA, franco Task Order. Euh, sans aller dans trop de détails, c'est un, un projet euh, régional dans les pays francophones euh, d'Afrique de l'Ouest euh, pour appuyer euh, la, la logistique. Alors ce qu'on a fait, euh, on a développé euh, avec euh, l'aide de Softwork, euh, qui d'ailleurs a développé OPSanté au, au Mali, donc je pense qu'ils sont assez connus dans la région, un système de, de visualisation pardon, des données logistiques, on appelle ça le SVDL, qui a permis donc de, de, mettre, de pouvoir améliorer la, la saisie des données euh, et surtout la visualisation des données une fois que les données étaient saisies dans le DHIS. Alors, euh, comme j'ai mis, vous voyez le, le détail des, des produits trois sœurs euh, par programme médicaments essentiels, PALU, euh, planification familiale, tuberculose, vaccination, euh, VH, SIDA, etc. Donc, voilà, ça c'est le nouveau schéma. Donc, euh, ce qu'on a fait, euh, c'est que maintenant, il y avait donc les données, comme vous pouvez voir, la grosse différence maintenant, c'est que déjà, les, les formations été pouvaient rapporter directement dans le DHIS, les euh, DRZS, donc les dépôts répartis dans deux zones aussi, et aussi, il y avait une interopérabilité avec euh, la CAME euh, pour envoyer, envoyer ces données dans le DHIS. Alors ça, ce sont des données mensuelles, ok euh, avec euh, les, les données euh, euh, comment on se dit, un, un peu standard, c'est-à-dire euh, euh, les quantités au début, de, au début du, du mois, les quantités reçues, les quantités sorties, les quantités périmées, le nombre de, euh, de jours de rupture de stores, etc. Donc tout ça, ça va dans le DHIS, euh, et après le DHIS, voyait, euh, il y a une synchronisation avec la plateforme SVDL. Euh, D'autre part, quand vous voyez sur, sur la droite, il y a une flèche euh, qui permet euh, de, de saisir aussi directement dans le SVDL euh, les commandes en attente, euh, de, qui sont en attente, euh, les importations en fait, donc qui permet d'avoir une idée du, du pipeline euh, de ce qui devrait arriver au Bénin et par euh, bailleurs de fonds, etc. Euh, je vous montrerai des, des images plus tard. Donc, euh, en gros, c'est le schéma. Euh, donc, une autre chose qu'on a fait, euh, donc ça, c'est le formulaire de saisie pour, euh, pour les euh, formations sanitaires. Donc, vous voyez, stock initial, etc. Euh, une chose qui est importante, comme j'expliquais avant, le, les saisies étaient ouvertes, donc les gens pouvaient venir à, à n'importe quel moment et euh, saisir les données. Euh, là, maintenant, il y, avait, il y a une étape de validation. Donc, une fois que les données sont vérifiées par quelqu'un d'autre et validées, c'est à ce moment-là que la synchronisation se fait dans le, DHIS. Euh, pardon, dans le SVDL. Donc, la saisie se fait dans le DHIS et les données sont synchronisées dans le SVDL. Donc, si les données ne sont pas validées dans le DHIS, on ne les verra pas dans le, dans le SVDL. Donc, ça, c'était une première étape et ça, c'est la même chose. On a fait un, un, un formulaire de saisie un peu différent pour le, les DRZS, mais c'est le, le même même concept. Ok. Alors donc les fonctionnalités de SVDL. Euh, évidemment, il y, a, il y a des accès qui sont euh, euh, limités en fonction du type euh, d'utilisateur. Euh, ça permet aussi évidemment, comme les données sont là, viennent du DHS, on peut faire des triangulations. On peut faire euh, il euh, y, y a beaucoup de rapports, il y, y a une vingtaine de rapports standards euh, qui ont déjà été de, euh, euh, développés, euh, avec des, des filtres, donc on peut, saisir, on peut choisir par exemple une zone sanitaire particulière ou un produit particulier pour une période spécifique, ça, ça dépend de, euh, des besoins. Euh, euh, évidemment, il y a des règles de validation qu'on a mises pour éviter euh, les erreurs de saisie. Et d'autre part, on peut extraire euh, toutes les, les données qui sont euh, dans, le, dans, les tableaux, euh, dans le tableau de bord au format Excel, CSV, PDF, image, etc. Une autre chose qui était importante pour le Bénin, c'est qu'il n'y a pas de, de frais de licence pour la plateforme. Et d'autre part, c'est important de, de noter que, que la plateforme est hébergée, comme le DSI d'ailleurs euh, par euh, le Data Center euh, du Bénin. Donc ça, c'était une première étape, donc ça a permis quand même d'améliorer la, la, euh, le rapportage des données euh, de façon mensuelle. Alors évidemment, le défi avec ce type euh, d'exercice, c'est que euh, de façon typique, la, la date limite de, de rapportage des données était toujours du 20 euh, du mois suivant. Donc ça veut dire que si tout se passe bien, euh, au vin après le 20, au 20 ou après le 20 du mois suivant, on aura les données du mois précédent et simplement pour 75 produits. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas idéal dans la mesure où s'il y avait des urgences, euh, ben, s'il euh, y avait des ruptures de stock à la fin du mois précédent, on n'était pas euh, au courant. Donc, euh, euh, nous avons... Euh, nous avons, Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a eu beaucoup de formations, évidemment. Et ce qui est important, je pense, à noter, c'est qu'on euh, a formé les gens. Donc maintenant, c'est vraiment… Euh, le projet ne gérait plus ça. Ce sont les gens du département des systèmes d'information de formation euh, du, du Bénin qui, qui gèrent tout ça. Euh, nous, s'il y avait des modifications à apporter au système, on a, on a appuyé ça mais de manière générale, c'est géré euh, par le ministère de la Santé. Okay. Alors, donc, euh, comme je disais, la, la, la, la limite euh, ou le défi, c'est ça, c'est d'avoir un rapportage mensuel. Donc, on a voulu aller plus loin et mettre en place donc, un système de gestion logistique, donc un e-sigle, et unique. Ça, c'était le désir du gouvernement. Comme j'expliquais, il y avait au moins trois, quatre systèmes qui étaient utilisés. Alors, on est arrivé à, à, à faire un, un système unique et c'est le même système qui est utilisé au niveau des formations sanitaires ou des DRZS. Donc aussi, ça, ça facilite la, euh, la formation et surtout le, le transfert des compétences et la, la, la pérennisation du système. C'est-à-dire, si quelqu'un va d'une... Une formation sanitaire à l'autre, il va avoir le même système. Si la personne bouge d'une formation sanitaire au niveau des DRZS, euh, là c'est pareil, il va utiliser le même système. Alors là, il y a un système qui, euh, qui a été mis en place et euh, dont la connexion avec les DHIS est différente dans ce cas-là. Ce qui se passe, c'est que maintenant, quand les gens utilisent, vous voyez au niveau des formations sanitaires, maintenant il y a le e qui est marqué. Euh, les, les données, ne, a, on n'a pas besoin de, de remplir de façon régulière un formulaire typique, euh, parce que c'est déjà intégré euh, dans le système ici. c'est-à-dire que le, le, le formulaire, les données du formulaire euh, du, du rapport A7 euh, sont synchronisées de façon automatique euh, dans le DHIS, et évidemment il y a beaucoup de données qui passent au, au niveau de, de la plateforme web, euh, donc, comme vous pouvez voir, euh, la, la, la différence maintenant, c'est que le, le rapportage dans le DHIS se fait de façon automatique euh, au fur et à mesure que les utilisateurs utilisent le e-sigle euh, le e au niveau périphérique. Alors, évidemment, il y a, il y a beaucoup d'autres synchronisations de données, du catalogue national, etc. Je ne vais pas m'attarder, euh, mais vous avez euh, l'idée. Il y a aussi. Euh, pareil, maintenant il y a la camé aussi, on arrive à avoir les, les données de la camé. Euh, donc voilà, donc l'idée principale c'était de, de pouvoir avoir euh, les, les, toutes les données de, pour toutes les transactions, pour tous les produits. Et en, de, en, dans le cas idéal, c'est presque en, en temps réel, mais évidemment comme beaucoup de, de pays euh, d'Afrique de l'Ouest il euh, y, y a pas mal de défis au niveau de la disponibilité de, de l'Internet. Donc, c'est pour ça qu'on a un système qui est en fait euh, online et offline. Donc, ça, ça permet, ça ne bloque pas les gens euh, euh, pour, euh, pour travailler. Parce que si vous avez un système qui est online, simplement, si le matin vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez même pas accéder à votre système. Euh, donc, il y, y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il euh, y a la synchronisation, il y a des rapports standards, etc., et il y a un système d'approbation électronique des bons de commande aussi. Euh, ça, c'est pareil. Ça, c'est avec la mise en œuvre de ce système. Euh, si jamais il y a le besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un pour une transaction particulière, la personne va recevoir un email. Il peut se connecter au système, l'approuver. Donc, il n'a plus à se déplacer à la, form à la formation sanitaire ou des RZS pour euh, pour approuver euh, la commande, euh, par exemple. OK euh, et pareil, il n'y a pas de frais de licence, c'est ça aussi, je pense que c'est important. Euh, donc maintenant, je vais rapidement euh, montrer la plateforme à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça c'est euh, l'écran d'accueil. Euh, et puis, euh, voilà, ça vous donne une idée de, des, des stocks. Par exemple, ici, on peut voir le stock d, euh, disponible pour les produits palus au niveau de la camée centrale par rapport aux trois camées régionales. Euh, donc ça permet de faire des comparaisons. Euh, les, les couleurs le code des couleurs est standardisé dans le, dans le tableau de bord euh, quand c'est rouge c'est rupture de stock euh, etc euh, rupture de stock potentiel en orange sous-stocké en jaune euh, le cadre idéal c'est en vert et euh, sur c'est euh, en bleu et les paramètres euh, pour ces niveaux de stock changent en, en fonction du niveau euh, alors ça aussi, c'est intéressant. Ça c'est un autre exemple de tableau de bord. On peut faire une cartographie, c'est-à-dire qu'on peut prendre, dans ce cas-là, on a regardé l'AL6, un produit palu, dans le département de l'Atacora la pour toutes les zones sanitaires. Et ici, ça nous permet de, de faire une carte et de voir la situation de stock de ce produit dans, cette, dans, cette, dans les zones sanitaires, par exemple, du département de l'Atacora. Et ce qui est intéressant, vous pouvez voir que par exemple, il y a beaucoup de bleu donc surtoqué, et à côté du surtoqué, il y a du rouge, donc ça veut dire que il y a des opportunités de, de faire des transferts de stock entre les différentes formations sanitaires pour éviter les le ruptures de stock. Donc euh, c'est ça l'idée principale ici. Ça, c'est un autre. J'avais dit qu'on pouvait aussi saisir. Euh, les, euh, les commandes en attente, euh, les importations en attente, ça aussi on peut les saisir et on peut voir euh, quelle est la situation du stock national par rapport aux commandes en attente et ça va mettre par exemple en évidence des, euh, des euh, possibilités de rupture euh, pour certains produits. Donc voilà l'idée. Alors une autre chose qui est, qui est importante, c'est qu'il y a des rapports qui permettent de, de pouvoir euh, gérer, faire le suivi euh, du rapportage. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que qu'on ne fait pas que saisir les données, évidemment, on fait ça, mais ça permet de voir dans quelle mesure les gens gèrent bien euh, le rapport, les données, etc. Donc, il y a, il y a beaucoup de, de rapports à ce niveau-là. Euh, alors, les améliorations, voilà où ça, c'est de, de, depuis euh, 2019 comment les choses ont évolué. Alors, il y a eu des hauts débats, mais quand même, on s'est maintenu quand même. Euh, le, le dernier, les dernières données euh, qui étaient à la fin, euh, euh, c'est en décembre, parce que c'est l'année fiscale de l'USAID, en décembre euh, 2000, euh, 2021, donc c'était le premier trimestre de l'année 2022, euh, 95% de, de, de rapportage. Donc, je pense que voilà, c'est une bonne, une bonne initiative, ça marche. Euh, le, le PNM, maintenant, ils en sont à déployer le système, le e au niveau national. Euh, donc, ça, ouais, ça, c'est prévu de se faire sur euh, au moins deux ans. Euh, mais ce qui est important, je pense que c'est qu'il y a un système unique euh, et euh, il y a quand même un, un buying euh, comment s'appelle l'adoption <rire> euh, du, euh, du gouvernement dans ses efforts et c'est vraiment le, le gouvernement maintenant qui, qui gère tout ça et qui met en œuvre et bon, les les, euh, les comme euh, comme du SAID, euh, les agents techniques euh, appuient mais c'est vraiment euh, euh, géré par le gouvernement et ça je pense que c'est important euh, pour la, la pérennisation voilà. Merci. Est-il basé sur DHS2 est-ce que c'est un autre système euh, C'est un autre système en fait. Oui, c'est un autre système. Le e-sigle, hein, c'est ça C'est lequel ouais. Alors, c'est quelque chose qui avait été développé spécifiquement par Softworks. Yeah. En fait. Ok, merci. Donc, donc voilà. Merci bien. et Merci, je, il y aura sûrement des questions après. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions maintenant aux présentations, ou est-ce que ça va? Oui, Karine? Oh. Merci, merci Jean-Pierre. Juste sur le Bénin, une petite question naïve. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il y avait ce système là juste pour la visualisation des données, pourquoi il y avait cette plateforme en plus, pourquoi est-ce que le, le, les capacités ana, euh, de, analytiques de dashboard de dhs 2 avaient été exploitées au maximum, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de valeur ajoutée à passer sur une autre euh, plateforme juste pour la visualisation, ça c'était le premier point, et le deuxième point, euh, Qu'est-ce qu qu'il en est au niveau des, des centres de santé euh, pour demander aux gens d'aller dans une interface, l'autre interface? Est-ce que ce n'est pas euh, trop compliqué euh, pour les agents qui, qui saisissent les données? Est-ce qu'on leur a donné le choix? Euh, Puisqu'avec le nouveau euh, design sur la phase 2, euh, ils devront saisir les données logistiques dans une plateforme, les, les données de toutes les autres dans la plateforme qu'on 2 Est-ce que ça a été testé? Est-ce qu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient? Merci. OK. Donc, l'idée de la visualisation, vraiment, c'était de faciliter le rapportage. C'est beaucoup plus facile que d'aller dans le DHIS. Et il y a beaucoup, comme je dis il y a beaucoup de rapports spécifiques. On a beaucoup discuté, bon, je ne suis pas allé dans les détails, mais on a beaucoup discuté avec le gouvernement et voir le type de rapport qu'ils voulaient avoir. Donc, on a pu faire des rapports personnalisés. Euh, qui euh, répondent à leurs besoins euh, avec des filtres euh, en fonction des différents niveaux euh, donc ça c'est une, une chose, après pour la, le, le système journalier de transaction les gens n'ont pas besoin de, de saisir c'est ça l'idée principale les gens n'ont plus besoin de saisir un formulaire particulier, un particulier mensuel, c'est intégré comme les données sont saisies euh, au jour le jour dans le système au niveau de formation sanitaire, c'est le système qui peut automatiquement générer ce rapport mensuel et l'envoyer dans le DHIS. Donc, il n'y a pas de doublon de saisie. Et bon, ça marche très bien, je pense que les gens sont satisfaits. L'idée principale, c'est d'avoir qu'une plateforme pour la logistique. Ça, c'est une autre chose qu'on avait fait, j'ai oublié de mentionner ça. Mais dans le DHIS, de façon typique, avant... Il y avait, par exemple, le programme SIDA, ils avaient leur propre euh, écran de saisie pour leur produit SIDA, euh, la tuberculose avait leur propre écran de saisie, etc. etc. Donc là, c'est pareil, les, les gens devaient aller, aller dans différents programmes pour saisir les données. Maintenant, il y a une plateforme des données logistiques, donc tout est intégré, donc les gens ne vont que sur une plateforme. Et ça marche bien, ils sont, ils sont habitués, et il y a, a d'autres... Euh, il y a d'autres modules qui ont été inclus, je ne suis pas allé dans les détails, mais on a fait un module pour le Covid euh, qui est intégré là-dedans. Il y en a un pour les, les vaccins aussi pour le Covid. Euh, et maintenant, ça, ça va devenir une plateforme même, même nationale euh, qui va appuyer euh, la mise en œuvre euh, des standards GSO au Bénin pour améliorer la traçabilité des, euh, des, des médicaments. Euh, donc, il y, y a beaucoup de choses qui se font, mais l'idée principale, c'est d'avoir une plateforme nationale où il y a toutes les données logistiques. Donc, les utilisateurs, voilà. Donc les utilisateurs, pour eux, pour eux c'est plus facile. Ils n'ont pas allé au DHIS et après ailleurs, etc. Merci bien, Jean-Pierre. Oui, il y avait une question ici aussi. C'est la même question. On va leur inviter pour les à pour le DHIS pour le manier. Et après, nous avons M. Fortune sur Zoom. Allô. Que... oui, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Me Merci beaucoup. Moi, c'est Fortuné Capo Chichi. Je vous ai suivi depuis Bâle en Suisse. Je voudrais remercier les présentateurs pour les brillantes euh, exposés qu'ils ont fait. J'ai juste deux questions. Et la première question, c'est pour monsieur Jean-Pierre Salé. Je voudrais demander... Quelle action particulière euh, est-ce qu'ils ont pu mener pour avoir cette taux de rapportage qui soit satisfaisant Parce qu'en général, dans les, les systèmes d'information en, en Afrique, je les ai un peu parcourus, je les ai un peu pratiqués, je sais qu'il y a des problèmes de complétude de données. Il y, y a souvent cette compétude et on est obligé de, de faire des collectes actives pour pouvoir améliorer cette compétude. Donc, est-ce qu'il y a des actions particulières que, qui ont été menées pour arriver à ce rapport, à, à, à, à ce taux de rapportage satisfaisant? Et ma deuxième préoccupation, c'est de, de dire est-ce que et vous avez senti que la partie nationale a, a joué complètement sa partition? pour compléter ou bien complémenter l'apport des partenaires et l'apport des de techniciens que vous êtes, pour pouvoir mieux s'approprier ce système et, et l'animer vraiment de manière efficiente pour mieux gérer les, les séquences de rupture de, de stock dans nos pays. Merci beaucoup. Ok, je, je, je, je peux répondre. Euh, oui, merci d'avoir posé cette question, c'est vrai, comme je dis, dit, je n'ai pas tout dit, hein. <rire> mais euh, voilà, en fait, pour améliorer le rapportage, il y a eu une activité particulière qui continue d'ailleurs, il y a euh, au Bénin une activité qui s'appelle, euh, c'est le, le programme des jeunes logisticiens professionnels, donc au niveau des, des départements, euh, il y a, et au niveau de certaines même zones sanitaires, il y a ce qu'on appelle des jeunes logisticiens, on les appelle comme ça, hein. Euh, professionnels. Et eux, ils appuient donc tout ce volet euh, au niveau des, des, des formations sanitaires et des zones sanitaires pour s'assurer que le rapportage se fait. Donc, c'est vrai qu'il y, y a eu un appui quand même dans ce sens-là. Euh, déjà, pour montrer, euh, le rôle, ça a surtout été de, de montrer l'importance aussi de la chaîne d'approvisionnement et le rôle que les élus locaux ou les... Euh, les comment ça s'appelle les, le personnel de santé, pas, pas que le personnel logistique, le personnel de santé, quels sont les avantages d'avoir des données à jour euh, en gérant, aussi, en, en expliquant ça aussi, même avec les, les médecins chefs etc. Donc, il y a, il y a eu un, un, un gros effort dans ce sens-là, et c'est pour ça que je pense qu'on a obtenu de, des bons résultats. Euh, euh, pour le, la deuxième question, oui, totalement, il y a vraiment une implication du gouvernement. D'ailleurs, nous, quand on a développé le système, on l'a vraiment fait en collaboration, on n'a pas fait ça en parallèle, ça a pris plus de temps évidemment, mais même pour vous donner une idée, qu'on a, a mis en place le e-sigle, e on a fait une évaluation, il y eu une phase pilote évidemment, on a fait une évaluation, ça a même été présenté au niveau du, du cabinet du ministre, euh, donc on a vraiment essayé, de. ça prend plus de temps de faire ça évidemment que de faire quelque chose en parallèle, mais ça a vraiment été, euh, on l'a fait comme ça, et je pense que l'avantage, c'est que maintenant, c'est devenu, ça a été accepté comme le système national. Donc oui, euh, il y a des techniciens, on a beaucoup formé des techniciens au niveau de, du soutien euh, dans la maintenance des, des, des systèmes, et, et ça continue, c'est vraiment eux qui gèrent ça. Les, les partenaires sont là au niveau technique ou au niveau... Euh, D'apports financiers, par exemple, aux équipements informatiques. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je pense que nous avons déjà merci passé beaucoup. quelques minutes. Nous pouvons terminer maintenant. Merci beaucoup à tous les présentateurs et à tous les participants. Merci et bonne journée à tous. Merci Jean-Pierre.